<rire> oh, hey, salut! Lexie et moi, nous préparons à faire des ombres avec nos mains. Ah oh, ben, est-ce que tu veux jouer avec nous? Oh oui! <rire> Parfait! Voilà. Oh, merci. De rien. <rire> Josée va créer une ombre sur le drap avec sa lampe de poche. Mm. Et c'est à nous de deviner ce que c'est. José, es-tu prête? Eh oui! Et toi, tu es prêt? Allons-y! Ombre sombre, sombre ombre, dévoile-toi qu'on te voit! Oh! Ouh! Regarde bien ce que je fais! Oh! Avec mes mains! Oh! <rire> oh! Regarde l'ombre que Josée a créée! Ça ressemble à... à... Mais ça ressemble à quoi? Ah! Je crois que je vois de longues oreilles. Hmm... Est-ce que tu as deviné, toi? Allons voir si tu as raison. Josée? C'est l'ombre d'un... lapin! Oh! <rire> Bravo! Bien joué! Et oui! Maintenant, c'est à ton tour d'essayer de faire des ombres chez toi. Chez toi! toi. <rire> Bonne chance! <rire>